Salut salut, ici c'est Rex Potam, et eh bien aujourd'hui c'est l'épisode numéro 12 de Compotam et on attaque toujours sur notre concerto pour piano et orchestre numéro 1 on attaque aujourd'hui le dévelop... le... la composition du troisième mouvement alors, euh, ce troisième mouvement, euh, bah, j'ai fait un tout petit peu de travail préparatoire dans le sens où j'ai récupéré euh, sur un tout premier draft que j'avais fait du concerto des éléments de thèmes que j'avais introduits dans le premier mouvement et que j'avais par la suite abandonné parce que ça faisait beaucoup trop de thèmes différents mais du coup je me suis dit bah ben, on va pas les perdre complètement on va les réutiliser ou au moins euh, voir un petit peu ce que ça donne donc le travail préparatoire que j'ai fait c'est juste ça c'est récupérer donc trois thèmes euh, on va voir comment on va les agencer euh, alors avant de commencer bien entendu hein, comme d'habitude euh, bah, tu peux toujours t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour avoir les notifications pour les, prochaines, euh, les prochains épisodes de Compotable notamment et puis tu peux mettre un pouce si tu apprécies cet épisode euh, voilà, donc ça c'était important à dire et également bien entendu tu peux laisser des commentaires, j'en suis plutôt friand alors, euh, ce troisième mouvement c'est le dernier mouvement d'un concerto hein. je, je, je prends une structure classique habituelle en trois mouvements et euh, généralement c'est un rondo alors qu'est ce que c'est qu'un rondo un rondo en musique classique c'est une alternance euh, de thèmes entre un thème principal qu'on appelle le, le refrain et des thèmes euh, couplets enfin qui vont qui vont euh, apporter des variations Enfin, de la diversité plutôt. C'est pas tout à fait des variations dans le dans le troisième mouvement. Donc, on a quelque chose qui revient régulièrement, qui est le thème euh, majeur, le refrain, et d'autres thèmes qui vont s'insérer, euh, voilà, pour apporter un petit peu de de, de, de changement dans, dans ce dans ce mouvement. Euh, alors, parmi les thèmes que j'ai récupérés, je pense qu'il y en a un qui sera ce fameux refrain. Les autres sont certainement des couplets, et puis peut-être j'introduirai aussi à un moment ou à un autre peut-être euh, plus vers la fin enfin je sais pas encore euh, certains éléments des, des deux premiers mouvements histoire de, de tenir enfin d'avoir une unité dans, dans tout le morceau alors ce qu'on va faire aujourd'hui euh, ma réflexion est vraiment pas avancée donc je sais pas si on va vraiment composer mais une chose qu'on va faire qui est simple bah on va écouter ces thèmes là euh, et on va voir ce qu'on en fait. Voilà. Euh, alors, le premier thème qu'on va découvrir ensemble, c'est un thème donc qui a été euh, déchu du premier mouvement euh, lors d'un des tout premiers drafts qui remonte à maintenant beaucoup de mois, euh, si ce n'est au moins un an, euh, mais qui est quand même pas vilain vilain, et donc je me dis que ça peut être un des thèmes de ce troisième mouvement. Donc on va déjà l'écouter ensemble. Euh... Voilà donc c'est un thème simple, il n'est pas très varié celui-là. Euh... Il y a juste euh, voilà, une reprise ou deux avec, euh, avec différents instruments. Voilà. Il y a, il y a trois, trois variations en tout et pour tout. Euh, ben donc euh, voilà, on écoute. avec les cordes. Et la même chose avec les vents. Alors ce thème-là est relativement simple, euh, j'ai l'impression que ça, ça fait plus interlude, quelque chose qui vient peut-être s'insérer entre deux parties ou, ou agrémenter des choses. Euh, il a quand même quand même quelques petites choses à noter, notamment sur les dernières mesures du thème. Il euh, y a une rythmique qui n'est qui est pas, euh, pas triviale, en fait c'est noir et deux noirs pointés. Voilà, euh, sachant que c'est quelque chose qui est réservé plus aux voix hautes, avec des voix basses qui sont elles plus euh, euh, sur un quelque chose de, de plus carré, de plus binaire. Euh, voilà, donc on euh, hein, euh, noir, euh, l'a ici, noir de noir pointé, la découper sous forme de croche, Donc là, il y a deux, il y a deux temps ternaires. Et donc euh, voilà, mais euh, globalement, déjà c'est un petit thème. Il est assez bien construit dans le sens où on retrouve des, des éléments identiques, euh, des, voilà, des rythmiques euh, qu'on retrouve là régulièrement. Euh, bon, c'est un premier thème. Je pense pas que celui-là puisse faire office de refrain, franchement. Deuxième thème. Alors ce thème-là, ce thème-là est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus ancien. Euh, bon, à l'échelle euh, de mes activités de compositeur, il doit avoir, je pense, facile 2-3 ans. Euh, C'était à l'origine un thème qui était prévu pour donner une chanson. Donc tu vas voir que la ligne harmonique est vraiment beaucoup plus chantante, la ligne mélodique, pardon, est beaucoup plus chantante. Mais par contre, du coup, avec une structure qui n'est pas, pas classique, d'un sens où on n'a pas vraiment de cellules répétées, de, de petits motifs, etc. C'est vraiment une ligne mélodique, euh, à part entière, d'un bout à l'autre. Euh, alors là, c'est pareil, il y a plusieurs variations. Il y en a une qui est toute seule au piano, puis une accompagnée à, avec un soliste qui va... un vent, enfin du coup c'est un hautbois, qui va prendre le rôle du, du chant. Et puis, tu vas avoir une deuxième variation qui, elle, est en mineur, et une troisième variation qui est aussi en mineur. Euh, donc, bon, je ferai peut-être deux, trois commentaires pendant l'écoute. J'essaye de pas trop en faire, histoire qu'on puisse quand même bien découvrir les choses. Mais voilà, celle-là, je l'ai retrouvée, je l'ai récupérée, parce que comme il y a pas mal de variations qui, qui s'étaient insérées dans un pareil que j'avais déjà utilisé dans mon premier... Mouvement de concerto dans, une, dans un des trous premier draft, euh, du coup il y a pas mal de variations, il y a des ponts, il y a des changements de, de tonalité, il y a des choses intéressantes je trouve. Euh, donc ce thème moi pour moi il est intéressant à ceci près que du coup il n'est pas classique du tout, donc euh, je sais pas s'il peut vraiment s'insérer sans faire un peu de tâche quelque part. La rythmique intéressante. Donc, la chant. Pas mal de syncopes, donc ça le rend assez la ouais, Première variation, du coup, là, le piano ne prend que la partie harmonique et rythmique. Avec le au chant. Bon, tout ça c'est du majeur, sachant que le concerto est en mi mineur. Donc là j'avais une petite transition parce que ça partait ailleurs. Bon, Je te mets une septième pour que ce soit plus facile pour la suite. Donc, du coup, la deuxième variation elle est en mineur, donc c'est un si mineur. Avec quelques variations du chant, et voilà tout le monde. Genre... Euh, oui Genre fait une transition un peu à l'arrache, mais... Donc du coup, la troisième variation, elle, est dans la tonalité du concerto, c'est en mi mineur. deuxième thème, et là du coup euh, bah, il est déjà plutôt mature il a plusieurs variations, il a des choses intéressantes il a des variations majeures et des variations mineures, ce qui est très intéressant il est bien rythmé il a pas mal de, de syncope qui lui donne pas mal de mouvements, bon la partie de piano est peut-être un poil riche, alors je sais pas si je garderai cette richesse là, on va voir mais pour moi c'est quand même vraiment un premier candidat pour le refrain un premier vrai candidat. Eh bien, troisième variation. Troisième, pardon, troisième thème. Donc, ce troisième thème-là, euh, qu'est-ce qu'on peut en dire déjà avant même de l'écouter euh, bah, Il a la même origine, euh, d'une manière assez euh, anecdotique. Il a la même origine que le deuxième thème, c'était une chanson. Et ça, c'en était le refrain. <rire> C'en était le refrain. Donc du coup, est-ce qu'il serait capable de, de tenir la route en tant que refrain d'un rondo classique J'en suis moins sûr. Allez, on écoute. Donc déjà, il part en, en Ré. Voilà. Alors ce qui suit, ça c'est un pont qui était dans le... Donc le draft original du... du du premier moment, qui allait de ré à si mineur, prenant quelques petits détours d'une manière intéressante. Comme c'est pas vilain, je l'ai conservé. Au moins pour te le faire écouter, on en fera peut-être rien. Allez, une petite variation en sol. des choses intéressantes, un petit rythme intéressant à la clarinette. Ta ta ta, ta ta ta. Euh, ce petit rythme-là est intéressant dans le sens où il rappelle un petit peu un des petits rythmes qu'on avait dans le... le petit motif rythmique qu'on avait dans le premier mouvement dans... au moment du développement. Bah tiens, on peut essayer de le retrouver rapidement ou pas rapidement. Euh... Est-ce que je vais la retrouver rapidement La réexposition... Voilà... Euh... Voilà, ce petit... Sous une forme un peu plus compliquée, mais c'est un peu l'idée d'avoir une toute petite cellule rythmique. Tu vois qu'on avait ici, par exemple... Euh, bah, tiens, je reprends. Voilà, ça, c'est le premier mouvement. Tu vois Donc, il était apparu là, et je, je m'étais dit, je vais le réutiliser. Tu vois le piccolo qui ramène les vents vers ça. Ça finit par traverser tous les pupitres. Euh. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. Euh, donc, tu vois, c'est un peu la même idée d'avoir ce, ce genre de petit motif, là, tu vois. Désolé pour la transition harmonique. <rire> bon, voilà. Donc, on a ces trois thèmes-là. Euh, donc, celui-là, je pense que je vais pouvoir l'utiliser. Mais, effectivement, pas en tant que refrain. Il euh, y a des jolies choses au piano. Il y, y a des des jolies, euh, des jolies phrases très, très, très, très, euh, très euh, enfin, pas alambiquées, très, très découpées comme ça, très, euh, voilà. Donc, euh, ça peut être intéressant d'avoir ce genre de motif euh, pour des développements. Par contre, euh, je pense quand même que ça, ça va être le, le, le, ref, le refrain. Par contre, je vais partir certainement sur quelque chose au départ, qui sera mineur parce que c'est quand même la tonalité du morceau. Alors évidemment, je peux pas démarrer de but en blanc là-dessus. Hein. Il va falloir une intro. faire une intro et puis il va falloir faire en sorte que tout le monde n'arrive pas en même temps. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour débuter ça euh, Une petite intro qui serait... Euh Il y a des choses intéressantes je parce que, du coup, tu vois, on est parti en mineur, mais on se retrouve à nouveau en sol majeur. Donc, de toute façon, peut-être que même le thème là, je vais pas pouvoir le reprendre texto. Euh, bon, c'est une toute première idée, mais il euh, y a des choses que je vais pas forcément reprendre. Euh, Je crois que le thème c'est comme ça. Tu vois, on se retrouve en sol du coup. Il euh, y avoir le motif original. Je vais prendre celui du haut bois parce qu'il est plus lisible. Ah oui, je comprends mieux. Parce que là on est sur la tierce, mais sur la tierce du majeur, ça c'est complètement, ça donne un effet complètement différent. Euh, quand on est en mineur, je peux pas finir comme ça. Ouais, d'accord, je l'ai bêtement transcrit euh, une tierce en dessous. Je peux pas finir comme ça parce que du coup on se retrouve sur le troisième degré du mineur, qui est donc le ton majeur, et euh, ça, ça brouille les cartes d'une manière beaucoup trop forte. Euh... Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce thème là et puis on va travailler dessus. On va travailler dessus, ça va peut-être pas être, voire certainement pas être ce thème qui sera utilisé euh, texto. Bah Tiens, pour l'instant, je vais le laisser à la flûte. Alors, euh, euh... je vais prendre tout le motif, puis on va voir ce qu'on en fait. Alors du coup oui euh, peut-être y choper un petit tempo qui va bien. Ok. Ok. Ta -da, ta -da. ce motif là déjà se ramener sur une euh, sur quelque chose d'un peu plus canonique et puis euh, dans ce cas là je pourrais m'en servir pour avoir un cinquième degré ici donc ce serait plus un si Et donc du coup... Et ce que je vais faire, c'est que je vais joindre les deux phrases. je vais mettre un Do dièse là donc du coup là je m'en trouve en là. Ah, ça fait loin faut revenir en Mi euh... non je pense que je suis trop loin donc je vais modifier un peu la mélodie Oula, l'écran qui m'a fait des choses rigolotes. T'as vu un peu ce que j'ai fait là J'ai fait quelque chose d'assez rigolo, dans le sens où je suis un peu parti sur des... Comment dire Des intervalles en miroir de la première phrase. Parce que... oui. Euh... Juste comme ça, hein. Ouais, mais, <rire> euh... tu sais quoi, je vais pas la mettre au, au flûte tout de suite me mettre au piano puis on va voir ce qu'on ce qu'on en fait parce que du coup là je vais pouvoir commencer à poser un peu une, une harmonie euh... juste vraiment pour poser des harmonies. qu'est ce que j'avais au piano là c'est quoi je vais reprendre ça Hop là Ah oui Ta -ta. Mais j'aimerais bien que ce ne soit pas un seul. Je veux que ce soit un mi. Donc je veux bien qu'il y ait un premier renversement, mais il faut que ce soit un renversement. Donc, donc ça, pas possible. Donc, mi. Si, la, ré, ré, ré, ré, ré, ré. Si, ré, donc là, ouais, ok, c'est une cinquième quinte, euh, un accord de dominante, septième dominante. Et on repart ici sur la tonique, mais en premier renversement. Ce qui serait intéressant ce serait de la poser quand même, donc euh, du coup je vais un premier renversement, mais par contre après je la pose... Alors après c'est très moche. Je bouge des blocs entiers de, de musique, mais c'est parce que pour l'instant, je sais pas trop où va aller ma mélodie. On va voir. Euh, par contre, ce qui est sûr, c'est que le là, là, il est bizarre. Euh, on a quoi avant On a un mi. Effectivement, je peux mettre un, un sixième degré derrière. Pourquoi pas. Quatrième degré. Oui, un quatrième degré, je feu. Ou un deuxième en premier renversement. Parce que tu vois, là, après, on retrouve ça. Ah, ça peut être intéressant, ça. Donc, du coup, Fa, La, Do. Pour l'instant, euh, je reste beaucoup sur les accords bon, un peu RPG, mais limite plaqué à main gauche, histoire de voir où on va. Donc du coup... Euh... Histoire que ce soit visible, lisible. Euh, donc ici, on a un accord de Fa. Donc deuxième degré, deuxième degré, il faut déjà que j'arrive sur un cinquième, ou alors sur un premier suivi d'un cinquième. me La vache, ça fait hyper médiéval. Et puis sa banque d'ouverture, la mélodie passe son temps à redescendre sur la tonique. Ça, c'est moche. Ça, c'était une, une syncope à l'origine, donc ça, on va la conserver. Euh, pourquoi Pourquoi Parce que mon Si... C... Mon Si, il se retrouve mineur. Moi, je voulais un Si majeur, ben, histoire d'avoir un Si7, quoi. Si, euh, donc, Ré dièse, Fa dièse là, Là, je, fer... je peux fermer. Euh... Et ça, c'est pareil, il faudrait que je duplique. Alors, ah, attends, c'était quoi l'harmonie à la base Ah oui, parce que j'en ai déjà pris trop ces actes en train de me dire. Bon, c'est pas grave. Hein. Euh, trois mesures. Donc c'est les trois mesures là. Désolé, hein, ça bouge beaucoup, mais c'est parce que... ben j'ai un peu trop de partitions ouvertes. <rire> Pourquoi euh, do Donc c'est do. C'est corps de sixième degré. Donc c'est mineur. Bah non, il est majeur là pour le coup, puisqu'on est en mi mineur. Euh, donc mi, là je me retrouve avec un accord de si. <musique> Fa, sol. C'est moche ça Ah, parce que c'est un deuxième renversement. Du de deuxième degré. Du cinquième degré, c'est. ouais. Ah c'est rigolo parce que ça passait tout à l'heure, mais parce qu'il y avait un orchestre complet qui, qui permettait d'enrichir beaucoup le son. Tam euh ta ta ta, on se retrouve en sol majeur. Globalement, sur cette partie-là, on se retrouve en sol majeur. Donc ce que je peux faire, c'est effectivement passer ces trois mesures-là en sol majeur. Donc... donc fa dièse là, donc là c'est une note étrangère mais c'est pas forcément gênant, fa euh, dièse là ah bah il est à la clé, t'es bête, euh, donc du coup là ça frottait un peu trop encore euh, enfin, enfin, euh, dos do, donc euh, voilà ça c'est la septième qui m'intéresse sol Donc le quatrième... Ensuite on en a un Do, je dirais. Donc il y a le quatrième degré de Sol. Bon. Ouais. C'est pas passionnant, mais ça donne déjà une harmonie. Euh, sol, si... Euh, attends, j'ai quoi là Parce que c'est bien parallèle tout ça. Euh ok Les mais bon j'ai quand même pas envie de ça do par rapport au sol c'est à quatrième degré toujours, ça a pas changé depuis tout à l'heure <rire> euh... L'idée, ce serait de faire une marche qui me permette de revenir à un moment en mi mineur. Euh... Donc ce qui serait intéressant, euh, c'est de reprendre ça un ton plus bas. Donc, un ton plus bas. Euh... Et donc de reprendre ça, effectivement, également un temps plus bas. Donc on commence par une note pointée, parce que là je me dis, il faudrait presque, on a deux marches, il faudrait une troisième qui permette de faire une, une jonction avec qui suit. Mais à peu de choses près, la jonction, l'a voilà, tac, au moins d'un point de vue rythmique. Donc là, euh, normalement... Donc là normalement on est censé, enfin on est censé, on peut pas avoir autre chose qu'un mi, grave, on résout la septième, prédominante, dominante, tonique, donc 4-5-1 ou bien 2-5-1, j'ai quoi là, mi, fa et la, Donc ce serait un accord de Fa, presque Fa7, enfin Fa dièse, euh, donc le deuxième degré. On peut mettre un premier renversement, ce qui fait que je mets un La à la basse. Ouais, L'idée, c'est de faire ça. Pam, pam, pam. Euh, ici donc un fa dièse, si ré dièse, fa dièse là et do on est d'accord que ça peut pas être ça. Ne serait-ce que parce que mon pianiste n'a pas forcément 14 doigts à chaque main. Euh... Ouf Ouais, alors la septième de 6, c'est pas d'eau. Hein. On est d'accord Résous la septième s'il te plaît, comme il faut. Non, je dis n'importe quoi, hein, parce que je peux la résoudre en mon temps. Je, sais pas. je fais une grosse confusion entre la septième de l'accord et la sensible, qui est le septième degré de, de la tonalité. Donc ici, euh, la sensible, c'est ré. Enfin, ré dièse du coup. Euh, effectivement, celle-là, il faut la résoudre. Tu vois là normalement il devrait y avoir un mi quelque part par là, euh, pour la résoudre tout simplement. Mais par contre lui là, euh, c'est la septième de l'accord, euh, je la résous comme je veux celle-là. Voilà, on écoute un petit peu tout ça, ça nous fait un tout tout premier thème. Bon, 42 minutes pour pondre ça. Pas très heureux. Je suis pas très heureux, mais bon, je vais pas pouvoir prolonger euh, ce soir, malheureusement. J'ai d'autres contraintes. Euh... C'est un tout tout premier jet, et c'est là qu'on se rend compte que ben c'est pas facile d'avoir quelque chose de joli. Hein. Là, c'est loupé, hein. clairement c'est loupé. Euh... Donc, ben, on va remettre la chose à une prochaine séance, on a quand même vu des choses intéressantes, on a vu les différents thèmes, on a essayé d'en faire quelque chose, bon bah là ça n'a pas abouti, hein. ça arrive, pas forcément très inspiré ce soir, peut-être que je pourrais en garder des bouts, c'est pas garanti, euh, bah de toute façon on va y retravailler euh, dans un prochain épisode. Euh, si tu veux laisser des commentaires, si tu as des idées, si, si tu as des propositions à faire, si tu veux me dire que ça t'a plu, si tu veux me dire que ça t'a pas plu, n'hésite pas. Euh, les commentaires sont là pour ça, et puis, et puis nous, bah, on se dit euh, à la prochaine fois. Ciao, ciao